Bonjour, ça va Je m'appelle Elisa Rudo et je suis une coach. Sous la marque « Qui dit impossible ?», je t'offre un entraînement mental et émotionnel pour améliorer n'importe quoi de ta vie, soit personnelle ou du travail. Bientôt, tu auras cette page en français, mais jusqu'alors, tu peux me contacter si tu veux, si veux réussir la meilleure version de toi-même. Je t'espère